Comme je n'ai pas la voiture, je n'ai pas le permis. Si je n'avais pas le, le, les bus, je ne pourrais pas travailler. J'habite à Saint-André de saint donc je fais saint andré lodève je fais saint andré boulin je fais saint andré montpellier <rire> Je fais beaucoup de trajets. Oui, c'est très pratique. <rire> Pour moi, oui, ça m'arrange beaucoup. Combien ça coûte bah, 50 euros par mois. Et vous envisagez un jour d'avoir une voiture Non. Je pense que non, je, on ne peut pas dire... Euh, mais bon, ben, j'ai déjà presque 50 ans, alors... Euh, je, je me suis toujours débrouillée sans voiture. Je pense que, que non. Je ferai, euh, je ferai comme jusqu'à maintenant. Je prendrai les transports publics. C'est moins cher. Hein? La voiture, ça coûte trop cher. Hein?